Prochainement sur Archegon, vous trouverez la traduction des 14 tablettes sumériennes en français. Elles seront postées une à une au cours des prochaines semaines, mais en attendant nous vous proposons un résumé avant la publication de chaque tablette. Aujourd'hui voici un résumé des thèmes abordés dans la première tablette sumérienne. 1. Les lamentations sur la dévastation de Sumer. 2. L'abandon des villes par les dieux à l'arrivée du nuage nucléaire. 3. Les débats au conseil des dieux. 4. La décision fatidique de déclencher les armes de la terreur. 5. L'origine des dieux et des armes redoutables de Nibiru. 6. Les guerres sud-nord sur Nibiru, l'unification et les règles dynastiques. 7. La place de Nibiru dans le système solaire. 8. Une atmosphère mourante provoque des changements climatiques. 9. Les efforts déployés pour obtenir l'or qui permettrait de protéger l'atmosphère. 10. Alalu, un usurpateur se sert de l'arme nucléaire pour stimuler les gaz volcaniques. 11. Anu, l'héritier de la dynastie, dépose Alalu. 12. Alalu s'empare d'un vaisseau spatial et s'échappe de Nibiru. Ne manquez aucune des 14 vidéos sur le mystère des tablettes sumériennes en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Détendez-vous. Vous êtes sur Archegon.